c'est Juliana et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Roblox Et aujourd'hui nous sommes sur une, un jeu de défi Et euh, je ne euh, pourrai pas toucher à la couleur grise Alors à mon avis il n'y aura pas de gris assis ah, là bas Mais bon Ah ouais mais là je suis en train de toucher du gris Et ben vous savez quoi ce sera pas le blanc Voilà comme ça ça sera mieux Donc je n'aurai pas le droit de toucher du blanc Parce que euh, voilà Donc là regardez il y en a du blanc Hop On fait le tour Là, c'est devenu vert, donc je peux toucher. D'accord. Si je vais en face... Ok, ils sont tous solides. Ouais. Là, il n'y a pas de blanc, normalement, là-dessus. Je vais faire attention à la fin, quand même. On ne sait jamais. Donc, euh, hop et hop. Voilà, là, j'ai pas touché encore. Alors, pour l'instant, c'est assez facile, parce qu'il n'y a pas beaucoup de blanc. Oh non